C'est un film remarquable, qui est sans doute un des films, plus forts, un des films les plus forts qu'on euh, est programmé là depuis début d'année, de et un film, je pense, qu'on gardera un peu sur la durée. Euh, voilà, mais évidemment, on en reparle euh, après le film. Donc effectivement, on va, on va revenir sur, ce, sur le film que vous venez de, vous venez de voir, qui est un film effectivement très, comme le disait Yannick tout à l'heure un film remarquable, je dirais, j'ajouterais, effectivement remarquable par sa, par sa précision, euh, notamment sur effectivement, la condition hein, de, de, de, de ces travailleurs euh, clandestins et qui sont toujours euh, pris comme ça, dans un, sous la pression comme ça, du provisoire. Que ce sont des, des personnages qui cherchent à rester, effectivement, en l'occurrence ici à Bangkok, à Thaïlande, pour travailler, etc., pour essayer de trouver une vie meilleure, mais qui sont toujours sous la pression. Euh, sous la pression du temps, la pression administrative, la pression, effectivement, de la loi. Euh, voilà, et le film est très précis hein, sur cette euh, description de la condition de ces, de ces travailleurs euh, clandestins. Et moi, la première chose que je voudrais, avant de rentrer dans le détail du film, justement, peut-être poser une première question sur le titre de euh, World Mandalay, euh, Adieu Mandalay, euh, qui est un titre assez mystérieux. J'aimerais que, que Millizen nous explique un petit peu l'origine de ce titre, comme euh, qu'il s'est imposé tout de suite 那個在建完成的這個名字是有 um, uh, adieu uh, adieu Mandalay ou uh, qui est en, en anglais qui est on the road Mandalay, la raison c'est il trouve que oh, fois, le, le lieu qui avait choisi un mandalais, c'était le lieu qu'avait choisi l'Empereur. Euh, et c'est devenu maintenant euh, le passage obligé pour tous les gens qui, vont, euh, qui, qui partent de leur pays natal pour aller travailler, pour essayer de s'enrichir ailleurs. Quand ils reviennent avec de l'argent, ils s'arrêtent tous à mandalais pour acheter des choses qui, qui font défaut dans leur village et pour revenir. Donc c'est un peu le synonyme de, de la vie et de la réussite aussi, parce que, que ce soit ceux qui sont partis à l'étranger ou qui sont partis dans une autre province, euh, tous s'arrêtent systématiquement à Mandalay. Donc c'est la, la vie. Donc, bon, pour s'y arrêter et pour acheter quelque chose, il faut forcément avoir gagné de l'argent. Donc c'est la synonyme, synonyme de réussite. Alors, peut-être justement, enfin, je disais à l'instant ce qui est très frappant dans le film, c'est euh, voilà ces deux personnages en particulier, l'homme le personnage féminin euh, et Gouau, bon, le, le personnage masculin, donc ils sont deux virements qui, qui arrivent à Bangkok pour justement travailler. Moi, ce qui me frappe dans le film, c'est que revient très très souvent dans le film. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est la. la, la, la je la pression du temps, c'est-à-dire que ces personnages sont en attente de quelque chose. Ils euh, sont en attente de quelque chose. Yang Kim attend des papiers, attend son fameux permis de travail. Euh, et Guo, plus mystérieusement, attend aussi euh, une réciprocité de son sentiment pour elle. On sent bien qu'il attend aussi quelque chose. Euh, et, à partir, et au contact de cette attente, de cette double attente, il y a aussi le retard. C'est-à-dire qu'on a toujours des personnages qui sont en retard. Euh, ça arrive très souvent dans le, dans le film. D'ailleurs, on le dit à un moment donné que le, le retard a un prix, hein, quand il se retrouve le, vers la fin du film. Et, et je voulais savoir si, justement, cette, cette importance accordée au temps et à la difficulté de le maîtriser était au centre de sa mise en scène, de sa ce, de cette cette façon de travailler les plans dans, dans une certaine durée, etc. Quand je commence à penser à un film, généralement je ne m'occupe pas de la question du temps. Euh, je suis plutôt du genre à dire à ce que tout euh, s'accomplissent en une nuit. C'est-à-dire qu'en façon, euh, en tout cas, je, je, je veux que mon histoire puisse être racontée dans un temps qui est à peu près, qui, qui court sur deux ou trois mois maximum. Euh, par contre, pour ce film-là, euh, il se trouve que c'est un film qui est basé sur euh, des, une histoire vraie, euh, et donc, à, à cause de ça, j'ai dû passer par une phase où j'ai été interviewée énormément de gens différents, énormément d'ouvriers, euh, de personnes qui ont fait cette expérience de passer de Birmanie en Thaïlande pour aller travailler, euh, et, donc, et donc de gens qui, comme ça, espèrent monter, gravir les échelons un, un, un, un, un, un par un après les un, un, un par un pour accéder à une vie meilleure. Et effectivement, le thème de l'attente ressort de tout ça, c'est que pour ces gens-là, en fin de compte, je me suis rendu compte à quel point ils sont toujours dans, du même, dans le même état, la même, même situation, que ce soit sur 10 ans, 3 ans ou quelques mois, parce que euh, euh, ils sont, effectivement, comme vous avez remarqué, enfin, mentionnés, toujours dans une attente, et en, en l'occurrence, je sais que je me souviens, quand euh, je, on recevait des lettres de mon frère ou de ma soeur, était, ils étaient toujours à parler de, de l'attente du prochain papier euh, qu'ils qu allaient obtenir. Et il y, y, y a une quantité impressionnante de différents papiers à obtenir avant d'arriver à la carte d'identité proprement dite, avec des noms euh, différents. Je vois à quel point... Euh, J'aurais une question sur la vraiment la fin du film, qui est assez brutale, euh, et en même temps peut-être logique. Hein, Je poserai la, la question là-dessus. Là euh, mais c'est effectivement l'importance. Le, le, enfin, le, le film raconte aussi le conflit entre justement le temps, c'est-à-dire cet état d'attente euh, permanente et, et, et très important pour les personnages, et puis l'argent, c'est-à-dire la, la question que, en effet, pour arriver à. À faire en sorte que le temps se devienne favorable, il faut en permanence monnayer, euh, avoir de l'argent, etc. L'argent circule dans le film de manière très, euh, très obsédante en même temps et très, euh, très problématique. Et on sent bien que le personnage de Lien Tung elle, elle aimerait effectivement avoir une place fixe dans, cette, dans cet espace, dans cet endroit. Et en même temps, elle est toujours dépendante hein, de, cette, euh, de cet argent et de ce qui lui permettrait justement d'avoir... de euh, maîtriser un peu plus justement ce... Le temps, quoi, enfin, c'est ton temps ben, C'est au cœur des dialogues, effectivement. est pour lui, ou c'est -ce pour, euh, du point de vue de son scénario, c'est très important qu'il y ait cette surprésence, comme ça, de, enfin, cette surprésence, alors, que, cette importance, cette présence, effectivement, de, de l'argent. Si on ne fait qu'en parler, et soit que quand on n'en parle pas, on le montre. Enfin, je veux dire, c'est presque présent dans chaque... Dans chaque. Je je suis que j'ai grandi en Birmanie que je suis parti après 16 ans à Taïwan. Euh, avec cette volonté, comme les protagonistes du film, d'accéder de, de, de à une vie meilleure. Je suis partie avec, euh, dans le, avec, euh, pour aller faire mes études, pour aller au lycée à Taïwan. Mais en fait, en fin de compte, mon, mon but principal était de, de pouvoir gagner de l'argent. Euh, et puis quand je suis retournée en, en Birmanie, euh, ben j'ai vu qu'on était, était tous un peu sur ce même fonctionnement et que ben, forcément, le problème de l'argent était central dans tout ça. Mais par contre, pour ce film, il y a quand même quelque chose de plus particulier concernant ce personnage féminin, c'est que, d'accord, ce qu'elle cherche, c'est d'obtenir sa carte d'identité, c'est avoir de l'argent, mais pourquoi pas simplement pour une histoire d'accéder à confort matériel, mais c'est pour avoir plus, se sentir enfin euh, plus en sécurité et être reconnu, avoir obtenu une reconnaissance. Euh, dans, dans ces usines, souvent, euh, les gens qu'on rencontre, ben, une fois qu'ils ont gagné <coughs> suffisamment d'argent, ils rentrent en Birmanie, ils se marient et ils ont une vie plus euh, telle qu'à laquelle ils aspirent. Elle, non, c'est autre chose. Elle, elle a, elle a, elle a, elle est elle n'arrive pas, pas aussi simplement à être satisfaite sur le plan justement de cette reconnaissance et qu'elle hmm. cherche autre chose. <ERCLA> Par rapport à la fin dramatique, euh, il se trouve que hum, cette, euh, cette fin, puisque cette histoire euh, est basée sur euh, une histoire réelle, enfin, ce film est basé sur une histoire réelle, euh, en 1992, il y a comme ça un, un jeune couple qui, est, qui avait quitté la, leur province euh, natale de Birmanie pour aller travailler en Thaïlande. Et puis, euh, ils ont donc gagné de l'argent, ils sont revenus euh, au pays natal. Et, il se trouve que le, le garçon a tué euh, la, la, la jeune femme. Euh, donc, il était rentré pour se marier. Euh, a tué la jeune femme et après, il s'est suicidé. Donc, en 2008, quand j'ai voulu passer à l'écriture du scénario, j'ai commencé par aller interviewer les parents de ce jeune couple. J'avais envie d'en savoir un peu plus, sur enfin, ce qui s'était passé et mieux comprendre. Mais en fin de compte, euh, il se trouve que quand ils sont rentrés, donc, après avoir passé du temps en Thaïlande, ils sont rentrés chez eux, et se sont mariés la jeune femme, elle, ne voulait pas, enfin, en, enfin, ça suffit, enfin elle n'était pas satisfaite avec ce, ce, ce destin-là. Et elle, elle avait en tête de repartir en Thaïlande, de faire un, un, un second euh, mariage blanc pour pouvoir obtenir des faux papiers et partir à Taïwan euh, continuer à essayer d'avoir une vie plus, plus prospère. D'où l'acte euh, dramatique de son mari.